Soleil. après moi je sais pas 4-5 jours de pluie mais de grosses pluies c'est venu à la normale une bonne chose donc aujourd'hui on va parler euh, je vais donner mon avis plutôt de la concurrente directe de la mienne c'est la triomphe euh, trident soit 6 ouais. enfin, en tout cas c'est la triomphe trident euh, on va pas on va pas chipoter on va pas aller la aller directement en fait c'est une concurrence directe de la mienne je veux dire même le nouveau design se sont vraiment vraiment inspirés de la mienne parce qu'il faut savoir que pour l'année 2021 on en est 22, donc, pour l'année 2021 la mienne a été euh, le roster mid size le plus vendu de France voilà ni plus ni moins il a été élu c'est d'ailleurs Honda a été euh, élu le meilleur, meilleur vendeur meilleur constructeur de, de, de, de France hein, de, pour 2021 donc, ils sont encore numéro 1 et, les, et la moto parmi leur catalogue qui s'est vendue le plus c'est la mienne. Non en premier c'était un scooter, je crois que c'est le Forza 750 je crois. Et après en, tuto, en seconde position c'est la mienne. Donc parmi les rosters mid-size les plus vendus, c'est la mienne. Donc triomphe, c'est pas bête. Ils ont dit bon bah par visiblement le néo rétro ça plaît. On va trouver vite l'entrée, Le néo-rétro visiblement ça plaît. Donc ils ont dû se dire on va mais c'est doublé ici c'est pas autorisé c'est interdit Je sais, c'est une voie de stockage mais on va se passer cherchez bien dû se dire on va faire pareil on va sortir un, un design qui est pratiquement identique quoi je veux dire là ils se sont pas trop, pas trop foulés avec le phare rond et tout ça Ouais, moi, moi personnellement ça me dérange pas quand les marques sortent des, des modèles qui se ressemblent. Je veux dire. Bien sûr, elles va comme les Chinois à copier exactement pareil, c'est complètement débile. Mais je veux dire, il y a une forte inspiration pour ça. Moi ça me dérange pas. Personnellement, il y a des gens qui crient au scandale ou plagiat. Moi je suis pas dans ce genre de conneries. Franchement, ça me dérange pas du tout. Mais sauf que la différence, pour pouvoir se démarquer, bon, ils ont toujours leurs trois leur cylindres. Hein. Pareil, en ligne. Hein. Euh, le 3 en ligne, mais ils ont bourré d'électronique. Voilà. Alors, ils ont un écran TFT qui est très joli, rond, qui va parfaitement bien avec la moto, euh, avec des modes moteur. Contrairement à la mienne, moi qui n'a pas hein. qu'un cristaux liquide dépassé, pas, ça fait Voilà tout l'intérêt de la moto, voilà pourquoi je donne, as même, même les clics. Allez, ciao Oh les mecs Forme ou quoi <rire> Voilà tout l'intérêt du moto, voilà pourquoi je kiffe la moto, c'est ça, plus d'embouteillage. C'est le truc, franchement, que j'adore. Hop là, Tu côté en voiture, t'es derrière tout ça, tu te dis ah, ça c'est tout le gros intérêt des motos. Ça. Bon bref, et euh, ils ont ils ont dit pour se démarquer, on a foutu énormément d'électronique. C'est ce qu'ils ont fait. Donc il y a un traction control, il euh, y a un embrayage éclissement limité, il y a des moteurs, il y a l'écran TST. Euh, bon on va, on va, voilà, ils ont ils sont remis à remis leurs trois cylindres. Ça ça prend c'est une bonne chose surtout fallait pas surtout pas mettre un bicylindre parce que sinon ça aurait été, euh, ça aurait pas été bon donc' qu'ils auront mis leurs trois cylindres après niveau test il y a des gens qui disent qu'elle est, est vraiment elle est sympa, après ça reste toujours la fiabilité euh, et enfin donc c'est correct hein, je dis, ils n'ont pas de problème eux. Euh, niveau entretien bon c'est un, un peu plus cher que chez Honda le jeu aussi au soupa soupape et la, la tension de chaîne, c'est un petit peu plus rapproché que chez Honda. Bon. Je crois que l'évident, c'est tous les 10 000 km, si je ne me trompe pas. Hein. Alors que chez Honda, c'est tous les 12 000. Et, euh, et je crois que le jeu au soupape et la tension de chaîne, me semble. Attendez, hein, je dis mon avis. Hein, c'est, Je crois que c'est tous les 25 000 km, me semble, chez. Euh... Ouais, tout comme ça, chez. Euh... Je serais bien passé, mais c'est trop sérieux. 5.000 km alors que chez Honda c'est tous les 30 000, bon voilà c'est chipoté pour 5.000 km mais ça tout ça c'est théorique parce que après, de la connerie vous savez très bien qu'on peut largement dépasser parce que les motos à moins de faire du circuit, de tirer à bloc dessus en permanence mais eux ils, ils vous font tout, ils vous toujours au plus court parce qu'en vérité parce qu'ils ont peur que ça tombe en panne mais c'est pour des dédouaner quoi, en vérité quand vous amenez vos motos vous pouvez largement dépasser un, un, un, un. un exemple la mienne est annoncée pour 30 000 il qui est arrivé à 30 000, le type il a dit non ça sert à rien, il est revenu à 50 000. Donc pour vous dire alors, euh, Non. Pour ma part, la triomphe, trident, euh, je ne sais plus si par exemple si vous aimez vraiment beaucoup la technologie, vous pouvez franchement franchir, franchir dessus, il n'y a pas de souci. Surtout qu'elle est au même prix, je crois, que la mienne. La mienne, je crois qu'elle a 8300, eux doivent être légèrement plus chère mais enfin, c'est vraiment que dalle. Hein. Je ça doit se jouer dans, entre les 200-300 euros de plus, je crois que, hein, comme ça. Là, ils ont vraiment eu un, un tarif agressif. Parce que d'habitude, chez Triumph euh, c'est cher. Hein. Leurs motos sont chères. Hein. C'est pas donné, un hein, Triomphe. Hein. C'est comme gâti, tout ça. Hein. Les entretiens sont chers et les motos sont chères. Hein. Mais là, ils ont dit on va, on va surtout sortir cette moto pour les permis à deux. On le sent, hein, c'est la volonté. C'est vraiment pour les permis à deux. La moto peut être full, cool, bien sûr. Ouais. Et euh, je veux dire, bien sûr, que, mais je veux dire, mais, mais c'est surtout qu'on sent, sent que c'est vraiment pensé pour les permis à deux. Voilà. Et euh, je crois qu'elle fait 95 chevaux, 90 chevaux, je crois, ou 95 chevaux. La mienne a fait 100 chevaux. En foule, donc voilà, ça se joue à que dalle. Mais comme c'est un 3 cylindres, c'est plus nerveux et ça, et ça prendra plus bas dans les tours. Donc au final, c'est vrai que la mienne là elle se prend un sacré coup dans la gueule et elle a une sérieuse concurrence. On va voir à la fin 2022 ce que ça va donner. Mais si Honda se bouge pas le, le fion, qu'ils ne se, se sortent pas les doigts et qu'ils ne modernise pas un petit peu la CD650R, oui là ils vont se faire massacrer. Euh, par exemple sur la mienne, ce que j'en rajouterais, si j'étais Honda, c'est un écran TFT. Avec le même écran TFT qu'il y a sur la CD r avec une connexion au téléphone, comme ils ont fait tout ça. Le mode moteur ça sert à rien, parce que de toute manière c'est une sans chaud, euh, ça n'a aucun intérêt, aucune espèce intérêt. par contre je sortirais, euh, je sais pas moi, quelques petites options de plus, un shifter up and down par exemple de série, alors là il est en option mais qui il est que up, alors, je sortirai up and down de série, vous voyez des choses comme ça, parce que sinon ils vont se faire casser en deux parties, parce que là ils, ont, ils sont arrivés très très fort et c'est vrai que même moi, là, si je devais choisir entre la mienne et une tri triomphe, euh, là, je prendrais la Triumph. T'as le même prix, t'as une moto qui est beaucoup plus performante, euh, qui, qui a niveau, au, au niveau technologique, est beaucoup mieux équipée et qui est pratiquement au même prix. Quel est l'intérêt de prendre la mienne, quoi, je veux dire euh, Voilà, à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'il y a la fiabilité, la qualité d'assemblage légendaire de Honda, ça, je crache pas dessus, hein, c'est vrai. Hein. Mais Triumph, c'est pas non plus euh, euh, assembler à les pieds. Et la finition est très très belle, donc euh... et moi, jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui ont des triangles trident, ils ont pas de problème de fiabilité, ils ont pas de problème de fuite d'huile ou de conneries comme ça. Donc voilà, à ce niveau-là, après au bout d'un moment, euh, soit Honda il se réveille un peu, soit ils vont se faire manger parce que là, jusqu'à présent, ils ont été numéro 1 pour la bande encore, encore pour 2021. Bon, d'accord, parce qu'il n'y avait pas la triangle trident, mais maintenant qu'elle est sur le marché et qu'elle va te confronter de front face à elle, là elle. Euh... Ça, ça, ça, Honda ils ont mes à ils se méfier là. parce que les gens ils vont dire attendez moi j'ai le même prix j'ai une moto qui a beaucoup plus de techno et qui, et, et qui est tout aussi plaisante à rouler que, que celle-là et pourquoi je vais me faire chier en plus j'ai le même prix Mais je veux dire quel est l'intérêt de prendre une Honda là à ce, -là, à ce -là. surtout qu'un 3 cylindres c'est très nerveux Ça, ça, ça c'est bien comme un 4 cylindres et c'est nerveux comme un 8 cylindres donc c'est beaucoup mieux surtout pour quelqu'un qui fait beaucoup de vie parce que c'est des motos qu'on peut au de la ville donc voilà Écoutez, je vous ai donné un avis, hein, le même avis qu'on qu'on ferait, qu on, si on parlerait sur un forum tout, je vous donne un avis par rapport à l'actualité, par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à la l'année. Maintenant, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, et comme toujours, hein, c'est vous qui avez le dernier mot. Écoutez, bon ride, merci de me suivre, merci de vos abonnements, et merci de, de toujours être fidèle à la chaîne. Allez, ciao, ciao